Comme l'ensemble des applications interactives de la gamme Cartovise, le cartovise Logement est divisé en deux parties. À gauche, la carte, et à droite, un bandeau avec des données complémentaires. La particularité de ce cartovise Logement est qu'il est composé de trois parties, accessibles en cliquant directement dans le bandeau gris avec la flèche. Chacune de ces trois parties est composée de trois cartes. Nous y reviendrons. Commençons d'abord par la carte. L'ensemble des cartes du Carteauvis sont consultables à différentes échelles, intercommunale, communale ou infracommunales à l'échelle de la parcelle ou de la maille, selon les thématiques. En haut à gauche, un outil vous permet de visualiser la légende de la carte. Vous pouvez également faire une recherche sur le nom d'une commune. La carte se positionne alors directement sur la commune sélectionnée, et les données se mettront à jour. Pour accéder à des cartes, il vous suffit de cliquer directement dans le titre grisé. La carte, ainsi que son bandeau de données, se mettront directement à jour. Dans ce bandeau, deux types de représentations ont été privilégiés. Les courbes, pour les évolutions, et des diagrammes en barre avec le positionnement de territoires de référence. Pour l'ensemble de ces graphiques, les données sont consultables au survol à la souris. Pour faciliter la lecture des courbes, seule la commune s'affiche par défaut. Vous pouvez y ajouter des territoires de référence pour contextualiser les données. Et il en va de même pour l'ensemble des graphiques. Vous pouvez également modifier le territoire de référence grâce à l'outil placé en haut à droite du bandeau. Par défaut, le territoire de référence est l'intercommunalité, mais vous pouvez également sélectionner les départements ou la métropole du Grand Paris. Selon votre choix, l'ensemble des données du bandeau de droite seront mis à jour. Vous pouvez ensuite naviguer dans les différentes cartes de la thématique ou Changer de partie. La carte reste positionnée sur votre dernière sélection géographique. Au niveau de chaque graphique, à côté du titre, un petit « i » vous renseigne sur les sources. Les graphiques sont également accompagnés d'un texte pour faciliter la compréhension. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour naviguer à travers ce cartovise logement.